Alors, on m'a déjà dit, Cédric, écoute, même lorsque je perds du poids, ben, je me regarde dans le miroir et je me sens toujours pas bien. Je me suis dit, ok, ben, je vais faire une vidéo là-dessus pour t'expliquer ben, comment psychologiquement tu peux te sentir vraiment bien dans ton corps. Et ce n'est pas seulement le mental et ni seulement le corps, mais tu le verras dans la story suivante. Je t'explique tout ça en détail. Donc, généralement, on me dit, écoute Cédric, euh, bah, j'ai du mal à m'accepter comme je suis. Tu sais, je travaille son, euh, vraiment, tu sais, on m'a dit euh, qu'il fallait que je sois heureuse avec le corps que j'ai actuellement, mais j'ai vraiment du mal. Et même parfois, en fait, lorsque bah, je perds du poids, bah, je n'arrive toujours pas à m'aimer comme je suis. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu vas pouvoir t'accepter physiquement. Donc, c'est très simple. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un travail sur le corps et sur l'esprit. Voilà. En fait, si... Donc c'est très simple. Si tu travailles que sur ton esprit, donc tu te regardes devant le miroir, c'est un miroir, et tu te dis, écoute, je suis la plus belle, je suis la plus belle, je suis vraiment magnifique, je suis vraiment au tchic tchac tchak. histoire de travailler à fond, en fait, sur ton esprit et te dire, en fait, je m'accepte. Comme je suis, à un certain moment, la réalité reprendra le dessus. Et, en fait, tu ne seras pas contente. Tout simplement, pourquoi Parce qu'en fait, ce que tu fais ici, ce sont juste des affirmations, ok donc, tu affirmes quelque chose et tu sais très bien qu'en fait, au final, toutes ces affirmations-là, elles ne sont pas vraies. Pourquoi Parce qu'en fait, le but que tu as pour ton corps, tu ne l'as pas atteint. Tu sais qu'il y a le ventre qui te dérange. Tu sais qu'entre les jambes se touchent, ça te dérange, tu n'en peux plus. Ton jeans, il est vraiment usé de ce côté-là. Euh, tu te regardes, tu sais que tu ne te sens pas belle. Tu te dis, bah écoute, je ne me sens vraiment pas belle. Euh, lorsque tu prends des photos, ben, ça ne va toujours pas, mais tu n'arrêtes pas d'essayer de te dire que voilà, ça va, ça va, je suis la plus belle, la plus belle. À un certain moment, la réalité reprendra le dessus. Ici, si tu travailles le corps, donc évidemment, ton corps peut changer. Alors, tu peux commencer à perdre 2 kilos, 2 kilos, évidemment. 2 kg, c'est assez peu, enfin, ça dépend encore de ton objectif, mais généralement, voilà, il n'y aura pas de très très gros changement à partir de 2 kg, donc il faudra un petit peu plus de temps et tu peux te dire « Ouais, ben, écoute, j'ai perdu du poids, mais je ne me vois pas encore spécialement euh, super comme je voudrais. » Donc il faut patienter, travaille ton corps, tu sais, parce que euh, lorsque tu travailleras ton corps et que tu verras en fait que les gens commencent à te complimenter, tu commences à avoir des compliments, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit même dans tes amis. Ils disent ben, ben, Tiens, eh ben, tu as vraiment perdu du poids. Et toi, tu, certainement, tu diras Ah bon, ben, écoute, je ne le voyais pas. Mais lorsque tu vas commencer à voir aussi dans ton miroir que ben, tu commences à perdre du ventre, tu commences à perdre des jambes, tu commences à perdre des bras, là, tu vas te. Waouh, c'est génial, tu sais. Et là, il sera beaucoup plus facile pour toi de croire ce que tu vois donc les affirmations que tu fais euh, bah, que tu feras en fait hein, les affirmations que tu feras sont impactantes pour ton esprit et évidemment tu ne seras plus malheureuse mais là tu commenceras à être vraiment mais vraiment heureuse juste pour terminer donc si tu veux vraiment te sentir bien dans ton corps tu veux vraiment être heureuse Commence à travailler ici, commence à travailler ton corps, tu sais. Et ensuite, évidemment, il est beaucoup plus facile de croire quelque chose lorsque tu le vois. Et lorsque tu verras des changements, ton esprit automatiquement, et commencera à affirmer, euh, voilà, des affirmations positives, de te forcer, ni même de te mentir à toi-même. Voilà, voilà,